Y'a yep, tout le monde, vous allez bien Encore, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la première de 2021, ça me fait très plaisir de vous retrouver, nous sommes le 31 décembre midi, vous voyez on essaye d'être correct au niveau de la préparation de ces dernières et de pas trop déconner pour le gameplay de ce soir, sachant que je sors ce soir, bon on fait un petit truc avec trois potes, hein, on essaye d'être respectueux de la situation sanitaire mais plus sérieusement, vu que je sais que je risque de finir tard et que ce sera désagréable pour moi de préparer un truc demain, j'ai fait le choix de vous sortir de gameplay de ce soir. Stream qui se sont suivis et dedans il y a la meilleure game que j'ai pu faire sur le jeu et en plus plein de petits trucs trop marrants qui se passent bien montés etc ça fait plaisir donc on a bien terminé l'année 2020 on va commencer l'année 2021 aussi fort donc je me servais de cette vidéo également pour vous remercier du soutien dans ce moment ça me fait vraiment très très très chaud au cœur les frères on va vraiment continuer 2021 sur le même ton euh, de 2020 et euh, pareil pour vos retours sur les vlogs ça me fait très plaisir j'ai vu que certains voulaient à peu près la même chose pour Lyon j'avais déjà fait une vidéo où je faisais visiter euh, Lyon à Joël mais c'était pas une vidéo qui était totalement faite de fond en compte. Si vous voulez, je vous ferai la même avec My sur Lyon. Ça pourrait être cool en attendant d'avoir d'autres euh, contenus IRL à venir. À savoir que les contenus IRL vont s'articuler le mercredi, jeudi et le dimanche. Le dimanche Dead Story et entre le mardi et le jeudi, un truc un peu plus IRL. Par exemple, la semaine prochaine, je vais notamment vous faire la vidéo 7 2021. Euh, bon, c'est assez marrant parce que je risque de prendre des locaux dans quelques mois. Mais c'est assez cool. Bref, du coup, je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à la prochaine, les amis. À savoir demain... Le 2, des gros bisous. Ciao ciao. Alors c'est quoi là euh, C'est encore l'action de la partie là Y'a y a un autre truc ou pas Je me pose la question. Le pire c'est que les points de chaîne sur ma chaîne ça sert littéralement à rien parce qu'il y en a, ils prennent des bannissements, ils font des trucs. Je ne touche rien. Je sais même pas comment ça fonctionne frère. Il y en a, ils prennent... Tu sais, je le vois, l'autre a dépensé 5000 pour bannissement temporaire, Zach. <rire> Mais bon, c'est déjà ça d'avoir des points de chaîne. <rire> Vous pouvez mettre votre message en avant. C'est pas mal. puis sa mère <rire> J'ai entendu. Ouais faudrait que je, je travaille mes points de chaîne et que je fasse un peu plus drôle. Le point est vrai, oh. le point est je l'ai entendu. qui a fait le tour en attendant. C'est possible de spammer les pubs avec les points d'âme, mais en plus, moi, j'aime pas mettre des pubs à mes frérots. J'essaie de faire en sorte, tu vois, que ce soit le moins de pubs possible. Comme sur YouTube, j'en mets pas trop non plus et tout. J'essaie d'être respectueux. Moi, je pense à l'expérience utilisateur, l'UX. Hélicoptère d'attaque. Eh, si c'est encore la killcam finale, il y a moyen que je l'ai là. Oh non Détruisez, détruisez-le Let's go Même quand je regarde mes revenus ce mois-ci Twitch, les pubs ça doit être un dixième, même un peu moins d'un dixième des revenus. La plupart c'est les et chers. là, et si je suis le dernier, j'ai la -cam. Ah, dommage J'ai grid. Mais j'aime bien live sans pub. Moi, je mets des pubs que à la fin. Pff, sacrifier un peu d'argent pour le confort de... Oh, de viewing de mes frérots. Le matin, je me regarde dans la glace, je me dis « Ah, quand même, t'es un streamer formidable <rire> !» En plus, ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai fait une remontada énorme Genre Twitch a mis, ouais, quel était votre streamer préféré de 2020? Ils ont mis un tweet, il y a pas mal de gens qui ont regardé, hey, c'est Zach. Et là, j'ai fait, ah, c'est Zach? Oh, ça y est, je re-rentre dans la catégorie streamer maintenant que je fais plus de, plus de 10 heures par trimestre. Non, oh, je fais, ah, oh, putain, les gens, il y... y a des gens, ils m'aiment bien. Je suis pas du tout à plein. Derrière toi, frérot. Derrière toi, derrière toi. Ah, il joue l'objectif en face, hein. on gagne, mais. Ce que j'ai mis! <rire> j'ai pu sauver mon allié là. Dommage, elle sortant la machine stratégique Série 2, vous êtes prêts? Allez, on va courir tout droit là. Là, comme ça. On jette cette grenade là. Et après cette grenade, on rush. Et là, on fait. On fait, vous êtes prêts? Et ça fait. Et ça fait bim! Bim, bam. Boum. <rire> boum. <rire> Merde, j'ai mis le oh <rire> Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, bon la, la cave est revenue. <rire> Heureusement que c'est revenu, je m'en serais moulu sinon. Et ça fait bim bam boum Ça fait 51-14 Aujourd'hui le stream on en voit que une plus sale, c'est trop énervé. du sale, c'est dans le même, euh, dans la même idée que <rire> Capital du crime. Vers la fin, quitter euh, quand il reste que 10 points à marquer, quitter le point comme ça. On, on, on fait durer la game. Là, j'ai fait la saloperie. La technique de quitter le point quand, euh, pour rallonger la game, c'est Réellement technique de chien mais technique efficace. Je savais que j'avais le brain en faisant ça. Ah. NON Je m'étais abaissé mais je suis mort parce que j'étais sur des escaliers donc à hauteur de l'explosion Ouais 60 kills, voilà, comme ça. double, let's go Le pire c'est que je le fais en jouant de manière un peu troll, ça me fume. Je l'ai, je l'ai, je l'ai lui, je l'ai là. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète, je l'ai. <rire> oh <rire> oh <rire> Il nous a eu les deux Parce qu'on est arrivé dans son viseur Oh je suis KO je suis sérieux Oh je suis mort Mais c'est une blague Cette game est trop marrante parce que ça met du sale mais en même temps il se passe trop de trucs trop bizarres, c'est trop drôle. Oh le triple. Voilà le trip histoire d'un peu calmer quand même. Hein. Frère mais vous avez vu, je, si vous regardez régulièrement mes streams, vous avez vu le nombre de syntaxes qui me collent, de, de, de, de, de, de, de haches ou de conneries comme ça qui se passent. 66-23 en tout cas. Lourd lourd. Dès la fin de mes exams j'achète ce code et je fais une eh oui. oui, oui. Et n'hésitez pas encore une fois à jouer en groupe, jouer en groupe c'est le meilleur moyen de faire des bonnes games sur ce jeu. Donc euh, vous pouvez rejoindre mon Discord pour ça, pour l'exclamation Discord, dans le chat si vous voulez rejoindre. Ça, ça me permet de choper vos pseudos pour jouer avec moi, ça vous permet de trouver des gens avec qui jouer si vous savez pas avec qui jouer. Franchement c'est c'est bien pour vous. Ah il y a une prédiction, let's go. Plus de 40 kills cette game, vas-y on va faire en sorte. Et d'ailleurs là je vous vois avec euh, toutes vos icônes prime dans le chat là. En cette fin d'année 2020, n'avez-vous pas envie de sub chez Zach <rire> La propagande noire Voilà, vous aviez besoin d'un meilleur argument ou pas vous, vous me dites, hein, si vous faut des meilleurs arguments pour vous convaincre, je le fais, hein. je peux répondre à toutes les doléances. Allez, on commence bien, on va faire les 40,5 là. Poussez pas trop à, poussez pas trop à, sinon vous allez niquer les spawns. Ah dommage, après sinon ils cassent les spawns et c'est plus difficile pour tout le monde de choper des kills. <rire> bon, si c'était sur la kill cam, on l'aurait eu là. Allez, 10-3, on est bien. Si c'était la kill -cam finale là, je l'aurais déjà eu quasiment. Oh. À des moments, j'ai des réactions. C'est. Comme ça Vous voyez Ce genre de réaction Et okay, on a fini les doubles. <rire> c'est trop, frère, c'est trop C'est trop Pire, C'est que j'ai beau jouer à la M60 et peser 200 kilos, frère, on avance fort. Oh là là, le kill à la grenade. J'ai même la petite réussite qui fait la diff. C'est pas trop. Ils viennent tous! Série de 10, je vais peut-être tenter la nuque après, j'ai ma machine de guerre. Laisse-le moi à droite. T'as essayé de me le prendre, hein. Et en plus, t'as perdu ton duel. Je te félicite pas. <rire> 35-5. Ne pariez pas contre Zach. Et il pousse trop à des moments, c'est chiant. Surtout le mec, je dis prenez pas. Ah, j'entends, on récupère Alpha, mais. Oh le spawn kill de cochon, sérieux Alors la série de 11, on va tenter la nuque. Je prends le top C là, vite fait. Série de 12. J'ai mis le harp. Je vais tuer le mec en B. J'ai. 14. Ça t'arrange, pas qu'on prenne le du Non, non, non, non. Je vais, je vais top C, je l'ai. 15. Je vais là à gauche, je vais les avoir. Euh, 20, je suis à 20. Nu qu'en coop, comme ça, les mecs sur Youtube ils diront que j'aurais été aidé. Non, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je <rire> suis mort en 25 ou en 26 <rire> Oh... Je suis mort en 25, 26 <rire> Non, je crois que je suis mort en 23 et j'ai fait le double après coup. <rire> dommage. C'est dommage de l'avoir raté, c'était gratuit, là, comme, euh, comme nuke. Trop voulu recher, j'ai rech comme un fou. j'ai rech comme un taré, j'ai rech comme un taré. Non mais qu'on soit bien d'accord. Hein. Bah, je me suis pas mis en condition de nuque de ouf. Ah, attention, mec qui passe à gauche, là. Alors, allez, voilà, là. Alors c'est passé. Putain, à vouloir passer, là. Gamin. Je l'entends côté gauche. Ok, c'est passé. On rallonge la game. Laissez l'air le ALC. 63-8. On me dit que c'est peut-être l'occasion d'avoir mon premier 100 kills, tu vois. C'est KB, B on prend C. Laissez RB, laissez-RB. Laissez, laissez, prenez C. 70 10, on est quand même bien. Ah <rire> <rire> oh, dommage Si j'avais le rechargement j'aurais pu aller chercher le 80 kills Eh <rire> <rire> mais Il y a de couilles sur des fonds là Dire qu'il y avait le bête, est ce que je peux faire les 40 kills, bah écoutez les 40 kills c'était déjà fini quasiment en une mi-temps. Oh let's go